Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Georges Mignot et je suis un citoyen comme vous. Parce que je trouve important que nous, citoyens, nous nous réapproprions les textes de notre propre Constitution ainsi que des traités de l'Union Européenne et des articles de loi. Je vais vous donner rendez-vous chaque lundi pour un rendez-vous citoyen. Rendez-vous donc chaque lundi sur Twitter, Instagram ou Facebook à Georges Mignot, le rendez-vous citoyen. Merci beaucoup.